Mais quelle est cette odeur magnifique! Euh, Pépine, c'est toi? Wow! Oh? Papa, tu dois avoir des oreilles super puissantes! Je ne fais jamais pas de bruit! <rire> en fait, si cette odeur. Elle est aromatique. Qu'est-ce que c'est au juste? En as-tu avec toi? Trouver des belles feuilles à te faire découvrir. Oh, mais elles sentaient tellement bon que... que... Je les ai toutes mangées. Ah, non, non, non, non, non, non. <rire> <rire> Allez, viens ici. Aide-moi à découvrir de quelles sont feuilles il s'agit. D'accord, papoulette! poulet. <rire> <Woo! rire> Ça ressemblait à quoi au juste Hmm, j'étais euh, des feuilles vertes. Et quelques-unes étaient mauvais aussi. Mmh. Et ça goûtait comme... Oh! Mais c'est ça! C'est ça, <rire> c'est ça, c'est ça! Ah, oh, mais c'est bien ce que je pensais. C'est l'odeur du basilic que je sentais. Ah, oh, <rire> mais oui! C'est une herbe que l'on retrouve dans plusieurs plats à cause de son odeur appétissante, comme euh, la sauce à spaghetti, euh, la picha. Certaines variétés ont d'ailleurs un petit goût de citron. Quoi Au citron oh, J'ai vu en trouver au citron euh, Peut-être que tu pourrais m'en garder cette fois-ci au lieu de tout manger.